Comment gérer la récupération à l'entraînement triathlon J'ai posé la question à François Carteser, le triathlète. Tu vas découvrir dans cette interview l'importance de savoir gérer sa récupération dans ton programme d'entraînement Ironman pour éviter les blessures. Car François est également kinésithérapeute et des blessures, il en a vu passer un paquet dans son cabinet. Et d'ailleurs, pour éviter les blessures, il est super important de bien préparer son échauffement. Donc, si ce n'est pas déjà fait, tu peux télécharger gratuitement ma routine de l'échauffement, soit en cliquant ici ou bien juste en dessous dans la description. T'es prêt Allez, c'est parti le cœur toi de, de ton programme, de, ton, de, ton, de ta planification sur l'année c'est euh, aussi la récupération je pense que ça a une place importante mm -hmm. toi dans ton, dans ton programme, comment tu gères ça un peu à l'année euh, parce que il euh, y, a, y, a, y a cet effet de, mm -hmm. voilà, on a beaucoup d'entraînement, on doit faire beaucoup de volume, le triathlon c'est quelque chose… Euh, sur lequel on doit, on doit travailler plein d'aspects, on, euh, on doit faire des épreuves où on se dépasse, où on doit aller euh, faire des choses incroyables. Est-ce qu'à l'entraînement, tu es tout le temps en train d'aller de, chercher des choses qui sont, euh, qui sont difficiles ou est-ce que es plutôt, euh, tu recherches à équilibrer les choses euh, Et surtout, comment tu gères euh, bah, au quotidien les blessures Parce que c'est un truc euh, qui est quand même assez récurrent euh, quand on s'entraîne beaucoup, euh, comme tu peux le faire euh, toi de ton côté. Ouais, alors c'est vrai que là il y a plusieurs choses, donc, euh, je pense, euh, dont on peut parler, c'est super intéressant. Euh, la première chose, c'est peut-être que je me focus vraiment en premier lieu sur la qualité dans mes plans d'entraînement, donc pour essayer justement de gagner peut-être parfois un peu du temps pour éviter de vouloir en faire de trop, mm -hmm. euh, et notamment pour éviter les blessures, et eh bien en fait je me concentre sur euh, les entraînements où j'intègre de la qualité et c'est cela que je vais prioriser en premier encore plus durant les périodes justement on revenait sur le, la façon d'organiser sa semaine ouais. encore plus dans les périodes où j'ai beaucoup de choses que ce soit à côté sur le plan professionnel ou sur le plan familial euh, et bien alors là je fais uniquement mes séances qualitatives okay. et alors tout ce qui est quantité bah, ça je peux le rajouter après si j'ai plus de temps euh, alors après pour justement gérer tout ce qui est récupération eh bien ce que je fais de nouveau une fois que je connais mon programme en fait à l'année eh bien je cale des gros blocs d'entraînement souvent trois euh, semaines d'entraînement on va dire progressif petit à petit, semaine 1, semaine 2, semaine 3 et puis alors après ça je prends une semaine de récupération et alors ça me fait un bloc au total de quatre semaines et j'essaye d'enchaîner les blocs comme ça petit à petit pour que ça se mette bien en fonction de mes courses, donc que ce soit une ou deux courses sur l'année, et eh bien je vais m'arranger pour que les blocs arrivent au bon moment pour que je puisse juste placer mon affûtage à la fin de ces blocs-là avant la course, et puis alors ce que je fais aussi pour éviter les blessures, c'est en fait faire vraiment attention à mes sensations, donc ça veut dire que je, je, veux dire je mets vraiment une grande importance sur ça, c'est sur comment je me sens, pendant l'entraînement ouais. et après les entraînements et avant l'entraînement. Ça veut dire que si je sens que mes sensations ne sont pas bonnes, je ne vais pas non plus pousser à l'extrême les intensités ou en tout cas le, le volume. Et ce que je fais, c'est que quand je rentre à la maison, mmh. si je sens qu'il y a une douleur à un moment donné qui s'installe, directement, je fais attention, j'essaye de lever le pied. Alors là, c'est vrai que d'être kiné, effectivement, ça m'aide quand même ça beaucoup, facilite les choses, ouais. Ouais, forcément. Mais au final, eh bien, euh, je pense que tout le monde peut acquérir ça euh, encore plus euh, avec les années d'expérience, euh, en triathlon, il euh, y, y a pas mal de personnes, euh, même en natation, je pense ouais. qu'elles finissent par connaître, euh, leur, par euh, leur connaître corps. son corps. Ouais. Ouais, du coup, c'est ouais. vraiment un, un truc terrible chez le débutant, c'est mm -hmm. euh, de se dire, voilà, je dois y aller, je dois y aller, je dois m'entraîner à tout prix. Et, euh, et finalement, bah, euh, on s'écoute peut-être un peu moins. Ouais. Euh, bah, j'ai une petite douleur, c'est pas très grave, ça va passer. Ou euh, j'ai une petite douleur, mais bon, c'est normal, je m'entraîne. Je pense que ça, c'est des choses que toi, tu dois voir souvent, même en tant, que, en tant que kiné, tes patients et peut-être qui viennent te voir en te disant j'ai un peu mal à l'épaule ou des choses comme ça. Mm -hmm. Qu'est-ce que je peux faire pour continuer à m'entraîner Qu'est-ce que toi, tu, tu recommandes dans ces situations-là euh, quand tu veux ouais. dire quand on voilà. ressent vraiment quand, des douleurs ouais, quand on ressent des petites douleurs ou bien euh, ou bien euh, voilà quand on a euh, on doit s'adapter vis-à-vis de son entraînement mm -hmm. euh, dans le sens où euh, bah, j'ai des petites douleurs est-ce que je peux continuer de m'entraîner est-ce que je dois, euh, dois m'adapter qu'est-ce qu que quelle réponse on doit apporter finalement pour euh, bah, éviter d'arriver à la blessure et au ouais. au stop complet quoi Ouais, ouais. C'est vrai que c'est souvent ça qu'on veut éviter au final, c'est euh, la blessure qui oblige de s'arrêter pendant euh, 3, 4, 6 semaines, euh, donc ça la première chose comme on l'a dit juste avant c'est euh, de faire un petit peu euh, attention à ses sensations, mais en plus de ça c'est le fait de ralentir, donc ça veut dire que directement quand on sent euh, qu'il y a vraiment une douleur qui commence à s'installer, c'est euh, de lever le pied mmh. et donc soit euh, soi-même d'essayer de voir euh, des techniques qui fonctionnent déjà, qu'on a déjà utilisé si c'est une douleur par exemple, récurrente, que ce soit à l'épaule, euh, en natation ou, ou ailleurs, et eh bien en fait c'est euh, d'essayer de s'auto-traiter comme on le peut si jamais on a l'habitude de le faire pour, euh, pour un trouble en particulier ouais, ou un une douleur. récurrente voilà, un truc exactement. on a, a l'habitude du traitement. Ouais, et sinon si jamais c'est pas quelque chose de récurrent, alors là essayez d'aller consulter forcément que ce soit euh, le médecin euh, ou le kiné, euh, mais Là, de nouveau, ce qu'il faut faire, c'est en premier lieu être attentif à ces sensations pour finalement ne pas aller au-delà et vouloir se dire « Non, le plan d'entraînement, euh, il est là, il faut que je continue euh, à avancer » parce qu'au final, c'est euh, venir finalement surcharger encore et encore et encore, chaque articulation ou euh, tout simplement le, le corps en règle général, c'est un stress qu'on vient infliger qui fait que finalement on s'en sort pas et que finalement la douleur qui peut-être à la base était légère ouais, va s'amplifier petit agréable. à petit et mm -hmm. c'est ça qui va faire qu'on va arriver à un moment donné à une, un point de rupture au niveau du corps qui fait qu'on est obligé de, de s'arrêter, alors là c'est la, la blessure. Là, euh, la blessure. Faire, quoi. Bon là c'est le deuxième kiné qui vous dit arrêtez-vous <rire> avant que ce soit trop tard. Ouais, J'espère que, que c'est rentré. Donc être à l'écoute de son corps c'est un mm -hmm. truc qui toi te permet bah, de t'entraîner régulièrement et puis d'avoir probablement des résultats euh, euh, sur l'année parce que euh, la préparation finalement c'est un truc, euh, c'est pas un sprint c'est vraiment un, un marathon c'est comme ça qu'on doit le voir où il ouais. faut, se, faut se, savoir se préserver, ménager sa monture si on peut utiliser des expressions dans ce sens et euh, pour réussir à, parce que bah, quand tu es blessé tu peux pas t'entraîner du tout mm -hmm. donc vaut mieux s'entraîner peut-être un peu plus tranquille et puis, euh, et puis pouvoir repartir après plutôt que de ne pas s'entraîner du tout, ce sera toujours mieux, que, euh, ce sera toujours mieux de, de, voilà, de se préserver, de ralentir, de lever un peu le pied comme tu l'as bien expliqué. Mm -hmm. Ok, merci François J'espère que cette interview t'a plu, si c'est le cas, laisse-nous un like en appuyant sur le pouce bleu là juste en dessous de la vidéo et dis-nous en commentaire si tu as l'habitude d'être tout le temps à fond ou bien si tu euh, bah, réussis à aménager des séances et des périodes de récupération à l'entraînement.